Je m'as oui. mmh. oh. oh. Je Je te mmh. suis. Mmh. Ah. Mmh. Mmh. Oui. Je m'accueille. Je oh. Je toi ce soir. Je t'ai venu toi. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. toi Je Je bisous, bon. ok bisous, ok Je ça va? Salut Qu'est-ce qui est entré dans le bureau des gens sans prévenir? Vous toquez la porte vous voulez arracher cette porte ou quoi? Placez-vous là-bas. Elle a quoi Elle chope de puiser, madame. Et elle dit aussi avoir très mal au ventre. J'ai pris sa température, elle a 41. et sais vraiment quoi faire. Et alors Et c'est pour ça que vous venez troubler la tranquillité des hein? gens Mais madame... J'espère qu'elle n'est pas enceinte. Hein? Parce que vous les filles d'aujourd'hui, on vous connaît. Oh, il s'est déconnecté. Si je loupe mon mobile money, on ne va pas vous dire. lassez vous là-bas..! Mmh. Ouvrez mmh. son pantalon. de galant..! Mmh. Place comme ça..! Comment mmh. prenez pas mon travail..! Au hein? téléphone..! Mmh. Ah oui..! Oh mon chéri..! Oh là là..! Oh bébé..! On a été coupé tout à l'heure. Non, c'était une malade, là, elle est partie. Non, tu peux parler? Oui. Ouais, j'aime les gros bisous quoi? un gros bisou. Mets ça ici, bisous. Ecoutez, écoute écoutez qu'il y a Je ne sais pour qu'on aller vous prendre pour vous ramener dans cet hôpital. Ni de vous coucher ici, mais je vous jure arrive quelque chose à ma soeur, croyez-moi, non seulement je vais vous tuer, tuer tuer mais aussi votre famille ne va pas me Prends ça, ne pas qui sont That's my thing, me. That's my thing, me. That's my thing, baby. Obi, Itek, nigga.